Bonjour et bienvenue. Alors, comment compléter cette carte de géographie que nous vous proposons Eh bien, c'est tout à fait simple. D'abord, pour que ce soit plus confortable, cliquez sur la flèche dans le petit carré pour obtenir une vue, une présentation en plein écran. Et ensuite, pour ajouter un marqueur comme celui-ci, eh bien, cliquez sur le bouton rose ici à droite. Et là, vous avez deux façons de faire. Soit vous glissez le marqueur vers l'endroit que vous souhaitez et vous choisissez un, vraiment la localisation de votre marqueur. Ne nous donnez pas votre adresse postale complète, donnez simplement là où vous habitez ou bien vous pouvez également simplement taper le nom de l'endroit où vous habitez, par exemple Paris, voilà Paris France. Vous pouvez prendre une photo de vous-même avec votre webcam en cliquant simplement sur l'icône en forme d'appareil photo comme ceci ou bien en Téléchargeons un fichier, ça peut être un, un fichier image, un fichier photo, voilà, on va cliquer et puis choisir cette photo Et puis maintenant on peut introduire quelques mots pour nous présenter aux autres participants Voilà, c'est fait, et puis ensuite euh, il suffit de cliquer sur la carte pour sauvegarder votre notice Pour la modifier, cliquez simplement sur le petit crayon et puis euh, apportez la modification désirée et puis, vous pouvez aussi, si vous le voulez, supprimer votre notice, mais vous ne pouvez pas supprimer la notice d'autres participants. Voilà. À bientôt. Maintenant, c'est à vous.